Bonjour, Bonjour à tous Anna. Comment allez-vous Eh bien, Brigitte et moi, nous allons vous présenter un tour qui vient de la firme de Jean-Pierre Valarino car il a sorti, il y a quelque temps, il n'y a pas très longtemps, un effet qui est un classique à la base mais avec son savoir, eh bien, il a fait un prodige, un miracle. Tu sais de quoi je parle Non, pas du tout. Tu l'as jamais vu en plus Non. Alors un portefeuille, donc je te montre, un portefeuille, d'accord Avec une enveloppe rouge. Oui, j'ai D'accord oui. euh, Ce que je voudrais, c'est que tu vas faire fonctionner ton imagination. D'accord. D'accord Bien, dans cette enveloppe, déjà, je vais la laisser ici. D'accord Tu vas imaginer que sur un tableau blanc, oui. il y a quatre dames. Oui. D'accord Oui. Et parmi ces dames, tu vas en choisir une. Alors, je ne t'influence pas, ça peut être la pique, cœur, trèfle, carreau. Est-ce que ton choix est fait mmh, Oui, je vais dire la dame de cœur. Au hasard Au hasard, oui. Alors, je te laisse le choix de changer. Non, non, je reste avec la dame de cœur. La, la dame de cœur, tu veux, mmh. es sûr Oui. Très bien, alors regarde bien. Je, je n'ai plus besoin du portefeuille. D'accord Dans cette enveloppe, je vais l'ouvrir lentement. J'ai j'ai quoi d'après toi Non, me dis pas que c'est la dame de cœur. Non, je n'ai pas la dame de cœur, j'ai des cartes. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres cartes à l'intérieur, on montre bien Non, là, va est vide. Hein, d'accord. Donc, on s'en débarrasse. D'accord. Des cartes, d'accord D'accord. Ordinaire. Et tu as dit la dame de cœur. Oui, oui. Figure-toi, avant de commencer l'effet, j'avais fait ma prédiction. D'accord. Et je savais que tu allais choisir non. la dame de cœur. Et je vous le prouve. <rire> Regardez, si j'étale, la dame de cœur, et face en l'air. C'est. bluffant. Et. J'étais tellement sûr que tu allais choisir la dame de cœur que figure-toi, je l'ai mis dans un dos différent. Ah, mais oui, carrément. J'étais sûr. J'étais sûr, sûr, sûr. Vraiment. Hein, la dame de cœur. Ça, c'est important de. Et non, non seulement j'étais sûr, mais c'était inévitable que tu la choisisses. Avant ah bon, Et, et tu sais pourquoi Non. Eh ben. Je me suis fait le plaisir de ne pas mettre d'autres dames. Ici, ah ouais. que des cartes blanches. Ah ouais, franchement. Et tu peux tout examiner. Oh ah ben je vois, il hein, n'y a, a rien à dire, hein. en plus c'est assez d'avoir un dos bleu, franchement c'est bluffant. Merci Jean-Pierre C'est merci Jean-Pierre pour l'idée oui. qu'il a eue, c'est un classique à la base, hein. c'est un classique que beaucoup de magiciens connaissent, mais avec le principe qu'il a rajouté, les petites subtilités, franchement je lui dis bravo, parce que enfin. ça, ça peut être fait entouré partout, en cocktail, debout, assis, C'est génial, franchement c'est un tour euh, fabuleux. Voilà, je tenais à le faire, et en fait, L'idée je l'avais depuis longtemps parce que quand il a sorti son, son tour, moi j'ai regardé la, la première vidéo et je l'avais mis de côté parce qu'il y avait quelque chose que je voulais en plus et qui est sorti il y a semaine dernière il me semble, une, une autre vidéo qu'il a mis en ligne et en fait j'ai fait un cocktail des deux et j'ai sorti ça. Voilà, merci à vous, merci à tous, Brigitte et moi, on vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Allez, ciao les amis ciao.